La montée en puissance inéluctable de Polygone. Quelles sont les chances de Polygone Matic de passer au-dessus de 1 dollar? Le portefeuille fantôme de Solana s'ouvre à l'Ethereum et Polygone. Meta choisit Polygone pour permettre la création de NFT sur Instagram. Coca-Cola lance une collection de NFT partageable sur Polygone Matic. Starbucks choisit Polygon Matic pour son programme de fidélité. Polygon Matic sa solution ZKEVM, le futur du scaling d'Ethereum. Dans cette vidéo, nous allons parler de Polygon Matic. Polygon est actuellement l'une des blockchains les plus convoitées du fait de sa compétitivité. Le Matic est très bas et c'est un très bon moment d'acheter le DIP. Polygon est une solution dite de seconde couche du réseau Ethereum. Ainsi, celle-ci propose une blockchain qui fonctionne en parallèle d'Ethereum tout en héritant de sa sécurité. Sur sa blockchain, Polygon offre une expérience similaire à celle d'Ethereum en termes de possibilités tout en proposant des frais bien plus abordables. Polygone renommé de Matic Network, en février 2021, s'est orienté vers la prise en charge de plusieurs blockchains de couche 2. La blockchain Polygone dispose de son propre jeton, le Matic. Celui-ci a deux fonctions principales. Payer les frais de réseau sur Polygone, servir de collatéral pour les validateurs du réseau Polygone. Le jeton Matic s'échange à l'heure actuelle autour de 0,92 Depuis sa création, l'ATH du jeton Matic est de 2,90 connu le 27 décembre 2021. Et son niveau le plus bas depuis sa création est de 0,32 connu le 18 juin 2022. Cela voudrait dire que depuis son ETH, le jeton Matic a subi une correction de moins 68,25%. Le jeton Polygon est classé 10e coin market cap avec une capitalisation boursière de plus de 8 milliards de dollars. L'offre totale du jeton Matic est de 10 milliards de jetons. Le jeton Matic est développé sur sa propre blockchain en plus de celles d'Ethereum, de Binance Chain et de Fantôme. Entre le mois de juin et novembre 2022, le nombre d'adresses uniques sur Polygon est passé de 144 millions à 188 millions. Cela voudrait dire que le réseau Polygon a enregistré plus de 44 millions d'adresses uniques en l'espace de six mois. Face à la recrudescence d'utilisateurs sur le réseau, le jeton MATIC a très bien performé. En effet, le cours de Matic a notamment superformé celui de Bitcoin ou encore de l'Ether depuis le mois de juin. L'infrastructure Polygon prend en charge deux grands types de réseaux compatibles avec Ethereum, les blockchains sécurisés et les blockchains autonomes. Un roll est un exemple de blockchain sécurisé, tandis qu'une sidechain est un exemple de blockchain autonome. Grâce à son environnement à bas frais, le réseau est évidemment le berceau d'un écosystème DeFi florissant. Ainsi, Polygon comptabilise plusieurs centaines de protocoles DeFi, cumulant à eux tous une TVL d'un peu plus de 1,13 milliard de dollars. Cela fait de Polygone la quatrième plus grosse chaîne DeFi, derrière Ethereum, la BNB chaîne et Tron. Parmi les protocoles déployés sur Polygon, nous retrouvons plusieurs fers de lance de la DeFi d'Ethereum. Nous pouvons notamment citer le géant AWave, qui est actuellement le plus gros protocole de Polygon avec 25% de la TVL totale. Pour conclure, Polygon -Matic est une structure permettant de créer des solutions de scalabilité blockchain compatibles avec Ethereum. Le réseau Polygon est une side chaîne à preuve d'ingé proof of stake qui bénéficie d'une adoption correcte grâce à sa rapidité, son coût de transaction bas, et sa compatibilité MVE. Polygon vise à offrir plus de solutions de scalabilité à l'avenir, y compris les roll ZK, les roll-up optimistes et des blockchains autonomes qui devraient aider à créer un écosystème de seconde couche plus dynamique et interconnecté pour Ethereum. À l'heure actuelle, il est raisonnable de supposer que le futur est multichain. Il est probable qu'au lieu qu'une seule blockchain domine entièrement le marché, il y aura une multitude de réseaux interconnectés, chacun ayant des propriétés, des hypothèses de confiance, des performances et une sécurité unique. Polygon vise à rapprocher cet avenir de la réalité en offrant un cadre pour créer des solutions d'escalabilité compatibles avec Ethereum. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, la seule manière de me le faire savoir, c'est de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo.